Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo commentée, une partie commentée. Ça fait quelques temps, quelques mois qu'il n'y en avait pas eu, parce qu'en fait, la dernière, c'était pour la nouvelle année 2020. Parler de 2020 et de la hype qu'il y a autour de 2020, avec notamment la sortie de Halo Infinite et de la nouvelle console. Et aujourd'hui, on est, on est, on est bah, bientôt quand même au milieu de l'année, c'est allé très vite, je trouve, cette, cette année 2020. Et euh, ça ne s'est absolument pas passé du tout comme prévu. Je ne sais pas, vous, de votre côté, si, euh, si ça... Mais normalement, c'est mondialement, on est tous euh, sur un pied d'égalité, pour une fois. Et alors, c'est bien. Hein Les derniers événements nous permettent d'augmenter notre ratio de, de temps de jeu sur, euh, sur la Master Chief Collection ou sur Halo 5. Moi, je remarque que je suis toujours aussi mauvais. Vous avez... Euh, devant vous un gameplay de ma part enregistré il y a quelques jours sur Halo Reach euh, en SWAT Qui est un mode que j'ai eu beaucoup de mal à apprécier au tout début d'Halo euh, Je trouvais que c'était trop Call of Duty et j'avais un petit peu une, une, une haine sur Call of Duty Avec tous ces campeurs et tous les trucs qu'il pouvait y avoir euh, Et puis en fait j'ai découvert la subtilité du mode SWAT Et j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer euh, Et auquel je joue toujours euh, Et là par miracle j'ai réussi à faire une game à peu près convenable qui va me servir d'appui. Pour toute cette vidéo où je vais raconter ma vie. Donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous pouvez euh, d'ores et déjà partir et mettre un pouce rouge. De toute façon, il y aura trois vidéos comme ça par an. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est la petite vidéo un petit peu bilan où on parle ensemble parce que j'ai besoin d'échanger avec vous les choses. Voilà, donc cette année 2020 ne commence absolument pas euh, comme je le voulais. Hein, euh, notamment avec ce, ce confinement qui en tant que gros geek je ne le ressens pas trop véritablement, on va pas se mentir. Peut-être que vous aussi. Euh, Burger King me manque, quand même, Burger King me manque. Euh... Au moins, j'ai pas de besoin de trouver d'excuses pour, euh, pour ne pas cool. sortir, hein, trouver de, pour euh, Voilà, c'est... Ah, ben, bah c'est confinement. Euh. Bref. En voilà, on peut parler aussi de... J'avais parlé dans la première vidéo du film Camelot que j'attendais depuis 11 ans qui, plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, et eh ben, il va pas sortir cet été. Non. Voilà. Alors, êtes... voilà, c'est le genre de truc que vous n'avez rien à foutre de Kaamelott, vous en foutez. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Halo Infinite semble être assez avancé pour ne pas avoir de retard et sortir à l'heure. C'est-à-dire vers la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas trop. C'est à peu près vous cette êtes... période où sortent tous les jeux Halo. Et ça, ça c'est quand même une bonne nouvelle qui fait plaisir. Parce que si on avait dû avoir en plus encore attendre pour à euh, l'eau euh, bah, ça, ça aurait été la, la goutte d'eau qui fait, qui fait déborder le vase euh, beaucoup de personnes ont parlé, ont, ont explosé au moment de l'E3 quand ça a été annoncé que, que ça avait été annulé alors, euh, le, le, le, le truc physique euh, a été annulé, mais pour autant, euh, chaque éditeur va faire des, des lives euh, chacun dans leur coin pour présenter leur nouveau jeu. Donc, au moment de l'E3, on aura des informations sur Halo Infinite. Euh, ça, ne vous inquiétez pas, euh, quoi qu'il en soit, euh, ça va y être. Il n'y a pas besoin de monter sur ces, sur ces grands chevaux. Et de toute façon, 343 Industries nous prouvent qu'ils sont toujours là et qui sont toujours à, à travailler euh, sur Halo, même en télétravail hein, aussi, euh, puisque euh, Halo 2 Anniversary euh, sur PC, qui arrive sur PC euh, est en phase de test et va donc bientôt arriver, euh, d'ici quelques semaines, euh, à la disponibilité de tout le monde pour remplir la, la Master Chief Collection PC qui, qui commence à, à gonfler puisqu'on arrive à peu près à 50% des jeux euh, donc c'est pas mal euh, si l'objectif est de terminer la Master Chief Collection au moment où, euh, où Halo Infinite va sortir je pense qu'on on va être à peu près dans les temps la question ça reste Halo 5 on n'a pas de nouvelles sur Halo 5 est-ce qu'il va être mis sur PC ou pas euh, si je dis pas de conneries il y a déjà un mode forge sur PC euh, bon, c'est assez obscur pour moi, la forge, hein. voilà, c'est que... pas quelque chose que je n'aime pas, mais surtout la, la, la, la forge d'Halo 5, je la trouve très compliquée. Elle permet de faire beaucoup de choses qui sont vraiment extraordinaires, et je félicite tous les forgerons qui peuvent faire des choses extraordinaires. Mais euh, voilà, moi je, je peux pas, je sais pas, et je ne sais encore moins ce que permet de faire en plus la, la forge euh, PC. Donc théoriquement, elle permet de faire rien de plus, mais est-ce que c'est plus simple, avec une souris clavier, de, de faire des choses Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Halo arrive sur PC. 343 Industries ne se laisse pas détruire par le coronavirus. Et nous allons avoir, en fin d'année, notre Halo tant attendu depuis si longtemps. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bientôt, vous aurez autre chose que du Halo Reach, un jeu qui est vieux de 10 ans en arrière. Et vous allez avoir un tout nouveau jeu et on sera tous très contents dans le staff de vous le, de vous le présenter. On a tous une, une, hype, euh, une hype sur le jeu. Euh, on a tous des désirs, on a tous des envies. Bien sûr, on sait très bien, tout le monde sait très bien que 100% de nos envies ne pourront pas être euh, dans, dans, le jeu, dans le jeu final. C'est dommage et en même temps, bah, c'est normal parce qu'il faut... Il, faut, il en faut un petit peu pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut avoir, c'est nos rêves. On peut rêver, on peut rêver de ce qu'on veut dedans. Et on verra bien une fois que le, le jeu sera, sera sorti. Mais euh, il ne faut pas que le rêve soit détruise la réalité quand le jeu sera sorti. C'est quelque chose qui arrive souvent. On, on attend tellement quelque chose que quand il arrive, on est déçu. Et c'est dommage, on se détruit son expérience de jeu comme ça. Il faut, il faut rêver tout en se laissant tout en ayant l'esprit ouvert pour pouvoir accueillir toutes les idées qu'on n'a pas forcément eues euh, ou même des idées que de base, euh, on ne veut pas voir. Mais euh, selon comment les choses peuvent être tournées, il ne faut pas s'arrêter sur le papier à ce qui est écrit sur le papier. Selon comment les choses peuvent être tournées, ça peut être vraiment très intéressant. Comme après, euh, vous pouvez avoir une idée... Euh, qui vous tient particulièrement à cœur. Finalement, cette idée se retrouve dans Halo Infinite, mais la manière dont elle est tournée, vous trouvez ça que c'est complètement débile. Ça marche aussi dans l'autre sens, ça... bien sûr. Mais l'idée, c'est de rêver à Halo Infinite sans se détruire euh, une fois que le jeu sera sorti, parce que, bien sûr, il y aura des choses qui vont être euh, géniales dessus, ça c'est certain. Mais on aura tous des déceptions par rapport à tous ces rêves qu'on s'est fait depuis tant de temps. Euh, bah, par exemple il y en a qui voudront qui se disent euh, oui j'ai envie de rejouer l'arbiteur alors peut-être que l'arbiteur sera présent mais peut-être qu'on ne le jouera pas alors certains ça sera la déception parce que c'était leur rêve voilà je peux donner mille exemples comme ça euh, mais je vais m'arrêter puisque la vidéo, la, le gameplay s'est arrêté euh, donc euh, en théorie euh, j'ai dépassé le temps euh, c'est parce que je suis euh, je n'ai pas, pas regardé le chrono alors que de base j'avais dit qu'il fallait que je parle 7 minutes et que bah, là du coup je suis à déjà à 7.40 donc je, je ne m'écoute moi même pas sur mes propres consignes que je me donne donc vous voyez le genre de personnage que je suis en tout cas moi ça me plaît de faire des petites vidéos comme ça où je viens vous parler de choses un petit peu diverses et variées mais où je m'en fous complètement de ce qui se passe sur le gameplay, vous voyez le gameplay c'est la couverture voilà c'est pour pour laisser les yeux vagabonder, comme ça, sous, euh, sous ma douce voix. Ouais. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sans doute plus intéressante. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vive à l'eau, et à très bientôt Salut à tous